Salut salut, ici c'est Rex Potam et nous voici repartis pour un nouvel épisode de Compotam, le numéro 43. Et enfin, on est au bout de la petite messe pour le repos, le draft 3 de cette petite messe. Et on finit en apothéose avec l'explication de ce que c'est qu'une fugue. Mais avant toute chose, si tu n'es pas abonné, et eh ben je t'invite à le faire et à appuyer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. N'hésite pas également à laisser un pouce si cet épisode te plaît et à me laisser un commentaire, j'en ai besoin pour le référencement de la chaîne, bien entendu. Générique. Alors, Benedictus, on en a déjà parlé au dernier épisode, euh, si tu l'as pas encore vu, et ben c'est ici. N'hésite pas à aller le voir parce que qu'on introduit euh, ben, énormément de choses déjà. Et notamment, on parle de la forme sonate qui est aussi une des formes les plus classiques euh, ben, de la musique classique. Et aujourd'hui, on va voir la deuxième grande, grande, grande forme euh, de classique qui est la fugue. Alors, dans le Benedictus, on l'a vu au dernier épisode, dans le cœur du développement de la forme sonate, il y a une fugue. Elle est pas très grande. Elle est pas très grande, elle dure... Euh, grosso modo deux minutes euh, parce que de, parce que bah, c'est le, le cœur d'une plus grande œuvre et euh, la pièce dure déjà 7 minutes, je ne voulais pas non plus que ça dure des heures, mais euh, voilà je voulais quand même faire un peu ce clin d'œil à nos, à nos prédécesseurs, à nos aînés, à nos maîtres, euh, en utilisant donc une deuxième forme classique, et c'est relativement classique, ça se fait assez fréquemment hein, dans, dans ce type de musique. Euh, donc de développer un contrepoids un petit peu strict euh, en imitation donc c'est ça une fugue en fait, c'est une imitation où chacune des voix va rentrer successivement en présentant le même dessin à une petite nuance près, on va en parler tout de suite mais l'idée c'est, euh, encore une fois, hein, c'est toujours la même chose en musique c'est de présenter euh, de trouver des façons d'apporter de la nouveauté tout, tout en conservant des structures et des mélodies qui sont identiques ou très proches, très similaires. Alors, une fugue. Euh... Donc, une fugue, qu'est-ce que c'est C'est la présentation, donc je l'ai dit, hein, successive du même motif. Ce motif, c'est ce qu'on appelle le sujet. Euh, le sujet, ben, c'est celui du premier thème, en fait. Hein. Donc, si je te présente tout de suite. Donc, tu le connais déjà, si tu as écouté l'épisode précédent. Voilà, donc ça c'est le sujet. Et euh, tout de suite, tu vois le soprane qui rentre, et le soprane rentre, mais euh, alors, on va lui faire chanter ce qu'on appelle la réponse. La réponse, c'est la même chose que sujet, mais transposée à la quinte. Euh, sachant qu'il y a plusieurs façons de faire la transposition, ça peut être une transposition réelle, c'est-à-dire que, ben, du coup, euh, le, la réponse chante la même chose, mais transposée à la quinte. Ou alors... Euh, on va faire comme ce qu'on a fait ici, c'est une réponse tonale, c'est-à-dire que c'est presque la même chose, sauf qu'on s'arrange pour que euh, la réponse reste dans la tonalité principale, donc ici Ré mineur. Donc les intervalles peuvent être un tout petit peu différents. Euh, grosso modo, il n'y a pas d'altération, euh, ce qui fait qu'on reste dans la même euh, tonalité. Donc voici donc le contre, enfin, non, pardon, la réponse que je vais jouer d'abord seul, pour que tu l'entendes. Donc tu entends qu'il y a un tout petit peu de différence. Voilà. Et donc je vais te le faire jouer maintenant avec le soliste qui lui va continuer. Donc le soliste lui il va pas s'arrêter, il va chanter autre chose. En l'occurrence il va continuer sa phrase, le « in nomine domini euh, » qui est ce qu'on appelle la, le contre-sujet. Le contre-sujet, contre-sujet, c'est la suite du sujet pendant qu'une autre voix joue la réponse. Ouf! Donc, si je joue ça, ça donne ça. Donc, on entend bien le innominé. Alors, je m'arrête là parce qu'en fait, le, le contre-sujet s'arrête là et le soprane, lui, donc, il joue une réponse va jouer pendant qu'il y a une autre entrée du sujet, du coup, du vrai sujet, il va jouer ce qu'on appelle la contre-réponse, qui est donc ici. Voilà, et donc, que va-t-il se passer pour le soliste Alors, on a vu qu'il a joué le sujet, le contre-sujet. Le soprane, qui est la deuxième voix, va jouer... Le, la réponse et la contre-réponse. On va faire rentrer les altos qui vont rejouer donc le sujet, le contre-sujet. Puis après il va y avoir les ténors qui vont jouer réponse, contre-réponse. Les baritons sujet, contre-sujet. Les basses réponse, contre-réponse. Que font les autres voix pendant ce temps-là Elles vont pas s'arrêter. Eh ben les autres voix vont compléter le contrepoint, histoire d'avoir une harmonie plus riche. Mais alors, du coup tu vois qu'une fugue ça a l'air compliqué, on dit souvent c'est très compliqué, certes c'est pas simple, mais en fait c'est une présentation successive du sujet, donc sujet-réponse, sujet-réponse, sujet-réponse, suivi de contre-sujet, contre-réponse, contre-sujet, contre-réponse, et après ça quand chacune des voix a épuisé son sujet-contre-sujet ou sa réponse-contre-réponse, réponse, eh ben ils vont rentrer dans un système de contrepoint ordinaire, euh, c'est-à-dire qu'ils vont compléter, qu'ils vont jouer de la musique qui va permettre d'enrichir la musique totale. Voilà, donc eh ben, du coup on va pouvoir faire jouer tout le monde euh, successivement. Donc euh, ce que je vais faire, je vais te rejouer cette fugue, on l'a déjà jouée la dernière fois, mais là du coup je vais te la jouer en la commentant un petit peu. Euh, mais avant ça, euh, je voulais te présenter, une fois de plus, euh, Compotam, le compagnon, hein, mon dossier, qui est là pour t'accompagner, euh, qui est un dossier dans lequel je te présente à nouveau un peu ces structures-là, qui est un dossier qui est là pour t'accompagner, si tu souhaites, toi, te lancer aussi un petit peu dans la composition, euh, et notamment en utilisant des, des, des formes que j'utilise aussi, moi, euh, des formes un petit peu strictes, parce que la composition, il y a toute la partie euh, de ta personnalité, toute la partie euh, recherche, euh, toute la partie feeling, toute la partie euh, euh, un peu plus libre, où il faut il faut trouver des mélodies, il faut trouver des harmonies, il faut trouver des choses qui se qui sont propres, mais après ça, il faut construire quelque chose, et ça, c'est plus du travail. Et ce travail-là, eh ben je te le propose euh, sous une forme un petit peu stricte. Donc Dans ce dossier, et si tu le veux, ben c'est dans la description. Euh, il suffit de laisser ton adresse mail et je t'enverrai ce dossier. Alors, écoutons ensemble cette fugue. Voilà donc le sujet. Réponse. Deuxième sujet, avec le soprane en réponse, en contre-sujet, pardon. Le soliste qui continue son chant. Le ténor en réponse avec l'alto en contre-sujet. Le baryton en sujet avec le ténor en contre-réponse. J'ai coupé le soliste, histoire que ce soit quand même suffisamment, c'est déjà suffisamment complexe, on est à 5 voix. Hein. Donc à nouveau la réponse à la basse, avec le contre-sujet au baryton. Et là, je réintroduis le sujet et les réponses. D'une façon beaucoup plus rapprochée, donc j'ai été obligé de faire quelques petites altérations, mais euh, l'idée est de faire ce qu'on appelle un stretto. C'est-à-dire que chaque sujet-réponse sujet euh, s'enchaîne beaucoup plus rapidement. Et le soliste, je lui ai donné ce qu'on appelle une pédale de dominante, donc il joue la note, le la, le la, le la, le la, le la, le la, et on fait un énorme crescendo sur tout ça pour aboutir à une apothéose sur un accord de la majeur pour lancer la conclusion le récapitulatif de notre forme sonate qu'on a vu la dernière fois donc je vais pas leur jouer on l'a déjà vu donc tu as vu un peu euh, donc sous une forme écourtée parce que là j'ai fait qu'une seule présentation de chacun des sujets réponses puis la, un stretto donc euh, qui est généralement utilisé en fin de fugue mais euh, dans une fugue plus longue qu'est-ce qui va se passer on va refaire des introductions de ces sujets réponses plusieurs fois avec des épisodes entre de contrepoints purs donc euh, sans forcément re redire les sujets et les réponses ou alors sous des formes abrégées donc c'est son appel des épisodes et... Euh, une fois qu'on aura fait ça, peut-être deux fois, trois fois, euh, on, a, on arrivera à ce, cette forme un petit peu plus finalisante de stretto, de pédale de dominante, pas forcément dans le même épisode, moi je l'ai fait en même temps, histoire d'avoir une forme un petit peu condensée de fugue, euh, mais c'est possible que ce soit des épisodes différents, et puis après une dernière présentation et une coda, on termine la fugue. Donc tu vois, là tu commences déjà à avoir quelques clés, pour écrire une fugue. Euh, voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Euh, oui, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Euh, donc avant de conclure, euh, je voulais te présenter un petit peu mes services aussi, mes microservices sur la plateforme 5 euros. J'ai deux services. Euh, le premier qui est un service euh, qui te permet de te composer un jingle. Que ce soit pour faire un jingle sur une plateforme que YouTube, un podcast par exemple, ou une sonnerie de téléphone, ou quelque chose comme ça, des, des formes de musique courte. Donc j'ai ce microservice-là. J'ai aussi un microservice un petit peu plus fourni qui te permet euh, d'acquérir que je te compose une, une suite de mélodies euh, apparentées, une suite de musique un peu plus complète, que ce soit typiquement pour une chaîne YouTube ou pour une chaîne de podcast donc avec une musique principale, un jingle, des virgules euh, donc ce type de, de musique là et enfin si tu as besoin de quelque chose un peu plus spécifique je suis bien entendu à ta disposition euh, demande moi un devis et nous pouvons travailler ensemble euh, sur ton projet voilà donc on est au bout du benedictus on est au bout du draft 3 de la petite messe pour le repos on est au bout d'un certain nombre d'épisodes, je les ai pas comptés, il y en a peut-être une trentaine euh, sur toute cette petite messe. Euh, dans un futur plus ou moins lointain, je ferai l'humanisation. Euh, je t'invite à voir cet épisode si tu l'as pas vu. Sur l'humanisation, j'utilise toujours des techniques similaires de cette petite messe. Mais là, il y a une heure de musique environ. Euh, donc c'est un travail un peu plus long. Je le mettrai pas sous forme de compotable parce que c'est un travail de fourmis. Ce n'est pas forcément plus intéressant que ce que j'ai en ai dit dans, dans cette vidéo sur l'humanisation. Je le ferai et je ferai un enregistrement complet de cette petite messe sous une forme de démo dans un avenir plus ou moins lointain, je ne sais pas quand. Euh, les prochains épisodes de Compotame, je ne sais pas sur quoi je vais repartir. Euh, je sais que mon concerto pour le piano, donc j'en ai déjà fait une première, c'était les tout premiers épisodes de Compotame. J'en ai déjà fait une première composition, ils ont besoin d'être rafraîchis. Je sais pas si je continuerai là-dessus ou sur d'autres sujets, il y a tellement de choses à voir. N'hésite pas à me proposer toi aussi des choses. Hein euh, la zone de commentaires est là pour ça. Euh, et en tout cas, on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode de Compotam. Merci de ton écoute et à bientôt. Ciao, ciao